Alors, ce siège, on le voulait euh, respectueux de la biomécanique humaine, mais on voulait aussi un siège qui nous ressemble. On voulait un siège qui soit beau, un siège qui soit design, et un siège dont les gens soient fiers et qu'ils puissent utiliser tous les jours, au quotidien, dans leur travail, ou chez eux, dans leur appartement, ou dans leur maison. Je me suis entouré euh, de partenaires, alors dans le design, dans la confection, dans le textile, dans les matériaux. On a travaillé tous ensemble pendant près d'un an. Aujourd'hui, on est super fiers de vous présenter notre réalisation. Cette réalisation, on l'a appelée « Bloon » et c'est un siège qui va révolutionner votre quotidien. Le Bloon c'est avant tout un design unique, original et intemporel. Né de la collaboration avec le designer parisien Thomas Delussac. Sa forme ronde, ses courbes nettes accrochent tout de suite le regard et lui donnent du style et du caractère. Le Bloon est beau et il est aussi très confortable. Rempli d'air, son assise est moelleuse et procure immédiatement une sensation de bien-être. Pour la confection, nous avons pensé à tout pour qu'il soit parfait. Nous avons sélectionné un tissu d'une très grande qualité. Un tissu dense et résistant, spécialement utilisé pour l'ameublement des hôtels. On a soigné les finitions, avec des surpiqûres façon cellier, pour un effet créateur et une très grande solidité. La ceinture personnalisable et interchangeable, fixée par des boutons de pression pratiques et renforcés. Enfin, on a pensé au côté pratique. Un accès à la valve pour régler la dureté et la hauteur selon votre goût en quelques secondes. Son socle est lesté, avec un matériau dense et antidérapant. Le bloom s'adresse à tout le monde, aux hommes et aux femmes de tout âge. Avec sa taille étudiée pour s'adapter à la majorité des morphologies, il s'intègre parfaitement à votre espace de travail. Son utilisation régulière améliore votre bien-être et prévient le mal de dos grâce à son assise dynamique. Vous adoptez instinctivement une bonne posture et la courbure naturelle de votre dos est respectée. Vous gagnez naturellement les muscles posturaux et les muscles de la colonne vertébrale. Le bloon s'intègre également à merveille à votre intérieur, comme siège multifonction ou comme simple objet de déco. On vous propose 5 modèles dans une gamme de couleurs vives et contrastées. On a assorti le tout d'une gamme de coloris de ceinture pour que vous puissiez créer votre propre association de couleurs et un bloon unique. Pour lancer la production du bloon, on a besoin de vous. Cette campagne, c'est 30 jours pour lancer la marque et créer un siège d'un nouveau genre qui soit aussi beau pour votre environnement que bon pour votre corps. Alors merci pour votre soutien. On est en train de créer quelque chose de nouveau. Rejoignez-nous.